Donc du coup, euh, je vais vous parler d'un jeu-rôle qu'on a développé, donc, qui s'appelle Beau Niveau, et un jeu pour concilier en fait l'agriculture, biodiversité bière et la gestion des niveaux d'eau en marais desséchés. Donc juste un petit topo sur le marais. Donc en fait, euh, dans le marais, euh, trop souvent... J'ai ah, ma souris, moi. Euh, souris. truc qui me perturbe là. <rire> J'ai plus ma souris. Tu veux que je sur Non, non, mais moi je voudrais ma souris ah, sur. Euh... Tu veux le enlève-le, sinon si tu restes voilà. J'ai toujours pas ma souris. Ah, euh, oui. Donc euh, en fait, dans le marais, les médias, euh, le tourisme, en fait, ils véhiculent un peu l'image du marais que vous avez sur la, la droite là, avec les barques. En fait, un... une cathédrale de verdure avec des barques sympas pour aller prendre, etc. Mais en fait, euh, ce n'est pas un choix de coin avec juste des prairies et des canaux euh, dans lesquels euh, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est une zone humide, en fait, euh, la, dernière, la deuxième en France derrière la Camargue. Donc c'est le marais Poitevin de vin dont je parle là. Et il euh, y a une multitude de paysages et c'est un système hydraulique complexe. Donc en fait, vous voyez, y a le marais Poitevin de vin c'est un territoire qui fait à peu près 100 000 hectares, qui est à cheval sur trois départements, qui est entouré en fait de grandes plaines, <coughs> représente à peu près 535 000 hectares. Et euh, toutes ces les pentes dirigent euh, les, les eaux de ruissellement vers la cuvette qui est le marais. Euh, c'est une zone qui a été très remandrée dans les années 60. Hein, et euh, les plaines, maintenant, sont majoritairement exploitées avec des cultures, cultures céréalières. Et qui sont de plus en plus consommatrices euh, d'eau. On développe aussi le maïs, le, le, tol, le, le tournesol, etc. Ce qui a des conséquences sur le marais euh, mouillé. Donc le marais mouillé, c'est la partie qui est en vert sur le marais sur le Marais de et donc là c'est pareil, il y a des paysages extraordinaires, c'est vraiment de l'eau et des terres, très, un réseau de canaux qui est dense, bordé de, de différentes essences d'arbres. De, de, et puis il y a le marais des Seychelles, qui est la zone en grise, qui est beaucoup moins connue, et en fait c'est l'espace le plus grand dans le marais, ça représente 65 000 hectares, et c'est un paysage relativement nu, vous avez quelques photos à côté de la vache, euh, où il y a quelques arbustements, il y a des plats qui sont exploités par des cultures céréales, il y en a de plus en plus, il y a de moins en moins d'élevage, et euh, les prairies sont, passées, sont séparées par des canaux qui servent de barrage pour éviter que les, les vaches elles, elles naviguent. Donc ils ont intérêt à avoir des niveaux d'eau assez hauts dans, dans, dans les canaux pour éviter que les vaches euh, se barrent, <coughs> ce qui n'est pas forcément compatible avec la culture elle-même qui elle aime pas avoir les pieds dans l'eau. <rire> voilà. Donc pour vous dire qu'il y a un petit peu de différents paysages, donc nous, c'était un territoire remarquable, ce qui y a une diversité extraordinaire d'espèces. Le problème, c'est que c'est difficile à préserver, que les évolutions des pratiques agricoles ont fait que il y a, les paysages ont été largement modifiés. Vous voyez ici, la prairie à, la, à droite elle a fortement diminué, en l'espace d'une quinzaine d'années. Et y a eu un abandon des terres, la disparition de canaux. Il y a des problèmes d'entretien, ce qui fait que, ben, des fois, il n'y a plus cette image idyllique, du, du, de la barque, même dans le marais mouillé, euh, du fait des cultures hein, qui pompent de l'eau, il peut y avoir des canaux qui sont à sec hein, en été. Euh, les politiques agricoles communes pour préserver la biodiversité n'ont pas eu un effet euh, extraordinaire hein, et il y a pas mal donc, de conflits autour de la gestion de l'eau. Donc, nous, on était dans ce contexte-là avec euh, la thèse de Rodolphe Sabatier qui avait été euh, mise en œuvre pour euh, travailler sur euh, l'impact des pratiques de pâturage et de fauche sur un certain nombre d'oiseaux limicoles. Donc, on avait euh, on avait des informations sur l'effet direct lié à l'élevage par rapport au, par exemple au piétinement des, des vaches qui détruisent les œufs ou alors la fauche qui euh, crache du poussin à certaines époques. Et puis il y avait des effets indirects du pâturage qui là, en fonction de la hauteur d'air que ça génère, ça donne des milieux qui sont plus ou moins attractifs pour les oiseaux. Donc on avait ce, ce, ce background de recherche là-dessus. Et on a eu l'idée de mettre en place une démarche de modélisation d'accompagnement de pour essayer de favoriser la prise en conscience des interdépendances, à la fois biologiques et agricoles, ainsi que leur dynamique à, échelle de, à différentes échelles spatio-temporelles. Donc, euh, du coup, je ne sais pas si que vous savez ce que c'est qu'une démarche de modélisation d'accompagnement. Je suis partie que oui, parce que vous aviez Cécile dans vos locaux. Je, je, je vous poserai des questions. On partie. Ça vous voulez que j'en dise deux mots quand même hein. oui. J'ai pas de diapo, mais juste. Euh... Enfin, donc Du coup, Commode, c'est une démarche participative qui essaye de produire en fait, des connaissances dans le cadre d'une interaction entre les chercheurs et les acteurs. Euh, et en plus, on essaye d'accompagner les processus de décision en matière de gestion durable des territoires. Dans cette démarche, en fait, la conception, l'implémentation, l'utilisation de modèles. Informatique spatialisée est très importante et euh, on va essayer d'impliquer régulièrement les acteurs dans l'élaboration de ces modèles. Et la modélisation, du coup, on l'utilise pour formaliser les, les points de vue des différents acteurs, pour les expliciter aussi, produire des représentations partagées du fonctionnement du système et aussi euh, offrir un espace de discussion. Les modèles qu'on conçoit dans ce type de dispositif ne sont pas des modèles. Euh, on ne cherche pas à produire un modèle euh, pour lui-même, mais plus euh, comme support pour faire discuter les gens, pour visualiser des choses. Et voilà, c'est juste ce que je dirais. S'il y a d'autres questions, je passerai après. Voilà. Donc du coup, on est parti d'une demande d'intervention qui est euh, bah, typiquement une demande de, issue de la recherche. Ça se fait, ça se fait <rire> dans le cadre d'un projet euh, de recherche financé par l'ANR, euh, Farmer ça s'appelle ce projet, qui était sur des modèles travailler sur des modèles de co-viabilité entre agriculture et biodiversité sur les oiseaux. Et il y avait une tâche qui était plus particulièrement consacrée à la construction de scénarios. Et du coup on a, on a proposé aux acteurs de rentrer dans ce dispositif via une modélisation d'accompagnement. Et euh, on a travaillé avec euh, le domaine, euh, la limite expérimentale du domaine de Saint-Laurent-de-Prée, mais on n'avait pas de porteurs locaux identifiés. Et ça a posé quelques soucis, euh, cette démarche. Euh, du style, euh, par exemple, que euh, la légitimité de l'INRA n'était pas forcément très forte. Euh, D'une part, parce que, par exemple, moi, je n'étais pas de, du coin, je ne connaissais pas les acteurs, je venais de Paris, etc. Euh, du coup, aussi, c'est un management à distance qui était relativement difficile. On s'est reposé beaucoup sur saint laurent de la mais qui a eu des difficultés pour manager plus cette démarche euh, localement. Et puis le fait que ça soit à cheval sur trois départements, ça n'a pas été non plus facile. <coughs> Selon les départements, ils n'ont pas la même ligne de conduite par rapport à la biodiversité. Hein et puis du coup, on a eu une faible participation. On n'a eu que 11 structures sur les 23 qui ont été identifiées, qui sont venues. Et en plus, ce n'était pas toujours le même interlocuteur. Mais on a essayé de mélanger quand même une diversité de savoirs, des savoirs techniques, des savoirs empiriques et des savoirs scientifiques. C'est aussi le premier jeu où je faisais autant je mettais autant de scientifiques autour de la table avec moi. D'habitude, les autres jeux que j'avais faits sur l'érosion, euh, le savoir scientifique, euh, il n'y avait pas. Enfin, moi, j'ai du savoir scientifique sur l'érosion, mais du coup, euh, dans cette démarche, j'anime le processus, donc je laisse ma, ma casquette de chercheur érosion sur le, le point de la table. Mais il y avait des personnes qui avaient des thèses sur l'érosion et qui étaient capables de porter localement euh, ce savoir. Là, le fait de, faire, de mettre des scientifiques autour de la table, ça a été compliqué à gérer parce que leur modèle, c'était absolument les trucs qu'ils voulaient garder, les mettre dedans, etc. Ça a compliqué pas mal la, la, la chose. Voilà. Donc, euh, la démarche aussi, je vous ai dit, je ne vous ai pas dit, c'est une démarche qui est en 11, 12 étapes. Donc, c'est ça les petites bulles sur la, la, pardon, les bulles sur la gauche. Euh, et du coup, euh, même si c'est quelque chose qui a été initié par la recherche, on a essayé de définir la question avec les acteurs. Et du coup, les, on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on traite comme question, euh, alors on est quand même arrivé avec une casquette biodiversité euh, agriculture et puis biodiversité oiseaux, euh, mais ça a été un petit peu compliqué parce qu'en en fait, eux, ils étaient plus branchés euh, euh, hydraulique, et du coup, ils ramenaient tout à l'hydraulique, surtout qu'en plus, eux, ils avaient quelqu'un qui se présentait comme étant, euh, travaillant sur l'érosion, où il y a l'hydraulique, machin, etc., donc ils ont pas mal voulu qu'on mette de l'hydraulique et du coup toute la réunion ça a été d'essayer de, de voir comment on pouvait concilier leurs intérêts et puis euh, les nôtres. Et puis du coup à partir du moment où ils ont, ils ont exprimé que l'hydraulique ça avait des conséquences sur les oiseaux en termes de ben, ça, ça génère des parcelles plus ou moins humides à certaines périodes de l'année etc. Donc du coup on s'est retrouvé sur une question commune qui était euh, comment gérer les niveaux d'eau pour concilier conduite des cultures fourragères et les prairies et les cultures, ainsi que la biodiversité à lire dans le marais desséché. Donc ils ont choisi de travailler plutôt sur le marais desséché, parce que dans le marais humide, ils avaient déjà plein de, de choses qu'ils connaissaient, Il avaient eu plein de très d'études. alors que le marais desséché, c'était beaucoup moins euh, développé. Donc du coup, ils ont choisi de travailler plutôt sur ça. Donc, pas de problème du moment qu'on avait une question aussi qui impliquait des dynamiques euh, collectives à l'interface entre écologie et société, ayant des visées d'apprentissage individuel et collectif, ça on m'aura bien dit, et cette question est aussi prétendue. <coughs> voilà. euh, ensuite, donc on est parti sur la co-conception d'un modèle conceptuel avec la méthode Ardi qui a été développée par Michel Etienne, qui était chez nous euh, au SAM. Et en fait, c'est ce modèle... Euh, on va y passer plusieurs, euh, un certain nombre de jours, donc là on a fait 3, sur trois jours espacés, euh, une fois un jour par mois en moyenne. Ce qui est quand même 18 heures de présence pour les, les acteurs, où chaque, chaque demi-journée on, on consacre à une question, euh, par exemple sur les acteurs, quels acteurs vous sont décisifs pour la gestion de ce territoire, et on les fait discuter sur que les acteurs pendant une demi-journée. Donc euh, j'ai testé plusieurs formats de, pour faire ce truc hardi en termes de jours, de coller, pas coller, une demi-journée par-ci, une <rire> journée entière, etc. Euh, voilà. Je pense que ce format-là, euh, trois jours, c'est bien quoi, pour euh, travailler là-dessus. Voilà. Et du coup, ça produit ce genre de graphes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez les, les ressources en vert, les acteurs qui sont en, en noir, qui sont des acteurs qui ont été euh, identifiés comme étant directs, ayant une action directe sur le territoire. et des acteurs en bleu qui, eux, vont plutôt euh, avoir une action indirecte pour euh, changer des choses. Alors juste, la chose que je vais dire, c'est que nous, on est arrivés avec de la connaissance sur les limicoles, et au cours du processus, ils nous ont sorti plein de trucs avec des oiseaux migrateurs, des oiseaux hivernants, des machins comme ça. Donc en gros, ils voulaient qu'on travaille sur 5, 5 oiseaux au lieu de 2. Donc on a essayé de prendre en compte euh, ben, on a les deux qu'on avait. Plus, on a réintroduit le buzard cendré parce que ça a été une demande de leur part. Parce que du coup, les, les oiseaux limicoles, c'est surtout les aveurs qui sont concernés puisqu'ils gèrent euh, la gestion des prairies qui... Qui les, qui les influence le plus. Et du coup ils ont souhaité qu'on introduise le buzard cendré parce que là c'est typiquement un oiseau qui va nicher dans les cultures et en fonction des pratiques au moment de la moisson euh, on peut scratcher les, les, les, les buzards ou pas. Et du coup c'était pour eux l'occasion de remettre les agriculteurs, euh, les céréaliers aussi au cœur du processus comme étant euh, aussi euh, tributaires, enfin ils ont aussi des choses à faire pour maintenir la biodiversité. alors Les autres canards, là ils nous avaient sorti des le, canards et puis de courlis on n'a pas eu le temps de, de les traiter, donc du coup, dans le jeu définitif, ils n'y sont pas. Enfin, C'est juste pour, vous, pour voir qu'en en fait, on introduit des choses euh, plus larges, comme on travaille avec des acteurs, que ce qu'on pouvait avoir comme vision au départ. Nous, on n'avait pas la, la vision gestion des niveaux d'eau au départ, on l'a mis à cause, rien qu'à dès, dès le début, et puis là, ils nous ont introduit d'autres euh, oiseaux, par exemple. <coughs> Ensuite, on est parti sur une phase euh, assez... Euh, d'implémentation du modèle conceptuel, donc on va en fait simplifier, garder certains éléments et pour faire finalement le jeu de rôle, euh, du coup ça euh, on a fait ça avec euh, l'ETH et Inra en termes de réalisation informatique, et euh, on a fait participer les acteurs locaux via deux choses, euh, des enquêtes et un suivi anthropologique, donc le suivi anthropologique il a été mis en œuvre. Parce que justement on avait une certaine. Vous voyez qu'il y a du temps qui se passe entre euh, la question qui était en 2012 et puis euh, l'implémentation qui a commencé en 2014, euh, s'est fait en 2014-2016. Parce que euh, bon, moi j'ai eu des problèmes familiaux euh, qui ont fait que je n'étais pas très, enfin, pas très euh, actif pendant deux ans là-dessus. Et puis surtout c'est qu'on a eu du mal, le fait de ne pas avoir de docteur local On <coughs> a eu du mal. Donc du coup, j'ai euh, choisi d'avoir l'option de prendre un post-doc et qu'on a envoyé faire du suivi ethnographique sur le coin pour euh, discuter plus directement avec les acteurs, notamment les agriculteurs, pour les embarquer dans le dispositif. Du coup ça, les suivi anthropologiques, ça a pris du temps, je n'ai pas comptabilisé en combien de temps il y a passé, mais il a fait au moins deux fois des, péri deux fois des périodes de trois semaines sur le terrain euh, à aller euh, discuter avec un agriculteur, euh, travailler avec l'agriculteur, donc ce qui est un petit peu. <rire> Euh, inquiéter le, le centre de Versailles-Grignon, parce que du coup, il a fallu qu'on ait des assurances pour qu'ils puissent monter sur le tracteur, euh, nourrir les animaux, euh, donner des bottes de foindre et comme ça, ce qui n'était pas euh, la demande généralement qu'on faisait en termes d'ordre de mission. Et, euh, et puis, de proche en proche, comme ça, il a rencontré des gens sur le terrain. Et on les a aussi mobilisés pour tester, le, donc faire des réunions, parce j'ai pas mis ça, voilà, je suis en train, euh, où on a... Beaucoup de développements ont été faits par l'équipe par chercheur et on a fait quand même une réunion plénière d'une journée pour valider un certain nombre de choses qu'on avait, des interprétations qu'on avait fait pour voir s'ils étaient d'accord ou pas. Et puis surtout, on a testé le jeu plusieurs fois. Euh, on a fait deux tests à Paris, un test à Zurich euh, avec des scientifiques et surtout un test en région avec des acteurs qui étaient issus du collectif qui avait euh, élaboré le schéma conceptuel. et euh, et puis après, on a fait une première session en 2016. Mais du coup, ces, ces tests ont été super importants parce que, voilà, par exemple, un, ce qui sortait du, des, des réunions hardis où on avait sur le plateau de jeu, on pourrait avoir, ils nous ont demandé d'avoir une version très stylisée du, du, du Marais. Est on n'a pas représenté l'ensemble du Marais, on a représenté deux associations de syndicats de Marais, avec des parcelles carrées, euh, de soit de 16 hectares pour les cultures, soit de 4 hectares pour les prairies. Et puis, ils nous ont beaucoup discuté sur le fait qu'ils voulaient avoir des casiers hydrauliques euh, qui étaient 100% prairies des casiers hydrauliques qui étaient 100% culture, et puis des casiers hydrauliques étaient euh, mixtes, avec différents types de, de gestion de l'eau, euh, et puis des niveaux d'altitude de, de, différents, etc., et donc on a beaucoup euh, discuté de ça et puis après euh, il a fallu qu'on en fasse un plateau de jeu. Donc là c'est la première version du plateau de jeu qu'on a fait. Là vous avez juste, en fait la une couleur c'est un type d'agriculteur qui était censé être dans le jeu. Au premier test on a fait ça euh, avec les autres techniciens euh, de Paris et on n'a pas réussi à faire plus d'un tour de jeu. Parce qu'en fait ils ont été complètement perdus par euh, la, le temps passé à, à gérer le pâturage, à gérer les parcelles de culture. Enfin, c'était hyper compliqué. Euh, on avait choisi avec eux de faire différents types d'agriculteurs, céréaliers, des éleveurs à fort chargement, des éleveurs à faible chargement, des éleveurs céréaliers, des éleveurs grandes cultures. culture. Enfin, il y avait beaucoup trop de, de types de, de différents agriculteurs aussi, donc ils s'y perdaient, nous aussi, etc. Donc on se dit c'est pas possible, il faut qu'on simplifie tout ça. Donc on a eu pas mal tra travaillé et finalement ça c'est le, le plateau de jeu avec lequel on, a, on joue maintenant. Qui est, on, a 40, on a réduit de 45% la surface. Maintenant, plus que, il y a trois types d'agriculteurs différents. Un céréalier qui n'a pas de prairies, un éleveur qui n'a que des prairies, et le reste, c'est tous des polyculteurs-éleveurs qui sont tous les mêmes, ils ont tous les mêmes caractéristiques, sachant qu'ils n'ont plus que 10 parcelles d'herbe à gérer, au lieu d'en avoir une vingtaine, ce qui simplifie quand même grandement les choses. Et puis, on a augmenté la surface qui était en noir, qui est allouée à une association pour faire une réserve. En fait. Et avec ce, donc déjà un plateau beaucoup plus, plus petit, c'est plus facile à, à gérer. Et on a fait aussi d'autres simplifications. Là, initialement, il devait y avoir toutes les cultures sur la droite. Euh, du coup, on a dégagé le maïs. On a gardé que le tournesol, le blé. L'orge, il est là uniquement pour. Comme il y a des problèmes d'inondation, puis qu'ils nous ont insisté pour que sur les différences d'altitude, nous, sympa, on avait mis les barcelles les plus basses, c'était que des prairies. Et l'interaction avec les acteurs nous ont dit oh, non, non, non. non si on veut qu'il y ait quelque chose qui bouge, il faut qu'il y ait une parcelle basse, qu'il soit une culture, parce que du coup, ça va être celle qui va être la plus, la plus vite inondée si on ne fait pas bien les choses. Et puis du coup, ça va créer de la tension, parce qu'inonder une culture ou inonder une prairie, ce n'est pas la même chose. Donc du coup, on a fait ça, mais on a mis en, on a donc, introduit l'orge, qui est en fait une solution. Éteinte. Quand ils ont inondé en, un blé en hiver, ils peuvent semer une, une orge au printemps, et ça, ça leur permet quand même d'avoir des revenus pour ne pas qu'ils se flinguent tous leur. leur leur, euh, leur revenu économique euh, à cause d'une mauvaise gestion des inondations. Et donc la fauche, euh, on l'avait introduit dès le départ. Euh, la difficulté, ça a été de trouver un, une petite moule pour faire des tracteurs en pâte de fimo. <rire> Mais sinon, on l'avait. Par contre, au niveau du pâturage, c'est ça. Déjà, dès le premier on avait imaginé qu'il y aurait des broutards, des génisses, des vaches à laitantes. Euh, poursuivre. Bah, est-ce qu'ils mettent les vaches à laitantes plus près de leur exploitation agricole ou les génisses voilà, Faire des choses comme ça ils s'en sortaient pas, donc si un zootechnicien s'en sort pas, peut-être qu'un éleveur s'en sort mieux, mais on s'était dit, on va quand même un peu droit dans le mur s'il passe autant de temps que ça. Donc les simplifications, ça a été de, bon, on a résolu la situation en passant par des UGB, donc les, on a des petites vaches, euh, des petites vaches euh, euh, de type de vaches et il y en a un, c'est deux UGB, l'autre c'est quatre UGB, et du coup, ils raisonnent, ils posent leurs vaches sur des parcelles, mais ils savent pas si c'est euh, un brutard, un génisse ou ou une vache à et surtout ils ont tous le même, le même euh, élevage au départ, et ils ne peuvent pas évoluer leur, leur élevage, pour essayer de simplifier les choses. Donc au final, après ces simplifications introduites, on s'est retrouvé avec un jeu qui permet de faire de jouer euh, 8 personnes, euh, pour 10 rôles, parce qu'il y a des rôles qui sont doubles, donc il y a 7 agriculteurs et un naturaliste, et il y a 2 présidents d'associations, syndicale de Marais, qui sont eux-mêmes agriculteurs. Il y en a un peu des présidents qu'elle est le et l'autre président qui est le 100% euh, l'éleveur 100% prairie. Et leurs actions, en fait, elles ont des conséquences sur l'attractivité du milieu pour les oiseaux et leur survie. puisqu'ils vont gérer le pâturage, ils vont gérer quelles parcelles il faut, etc. Ça a aussi des conséquences sur l'inondation des parcelles, et puis donc, ça dépend sur la production agricole et le revenu des agriculteurs. Donc on travaille au sein de deux associations de syndicats de marais qui sont virtuelles, voisines, composées chacune de 256 hectares, qui sont regroupés en quatre quasi hydrauliques, eux-mêmes divisés en parcelles de culture, donc 16 hectares ou 4 hectares, et ça, c'est aussi... Euh, donc, nous, on a eu un, Enfin, le, de passer de 16 à 4, ça a été une volonté pour simplifier la gestion des niveaux d'eau. Et on avait un peu peur qu'ils adhèrent pas, parce que des parcelles de 16 hectares, ça paraissait beaucoup. Et en fait, on a eu beaucoup plus de réactions de la part des techniciens de Saint-Laurent qui nous disaient, mais dans 16 hectares, on n'en a pas, nous, dans nos échantillons. Mais euh, du coup, on, on, on, les échantillons de parcelles qui suivent, OK. Mais on, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si ça allait être gênant pour, dans la vie... Euh, dans, sur le territoire si on trouvait des parcelles de ces hectares de culture. Ça n'a pas du tout gêné les agriculteurs de fonctionner avec des parcelles aussi grandes. Et donc on joue sur une durée de 3 à 4 ans où, on, où il y a un climat standard qui est à l'origine d'éventuels excès ou de pénurie d'eau, ainsi qu'une pousse d'herbe qui est générée par le, par un, par le système outillageant qui est sous-jacent. Et cette, cette herbe, il faut la maîtriser via des actions individuelles ou collectives, donc pâturage, fauche, et les les participants aussi ils peuvent choisir d'adhérer à différentes politiques publiques soit des ME classiques soit des ME bonus ou des groupements d'intérêts économiques et environnementaux environnementaux et économiques je et en fait on, sur le jeu on le joue sur une journée complète donc on commence par un briefing pour leur expliquer un petit peu les règles après on fait on fait une première session donc sur au maximum de trois années où on leur pose donc ils ont la et euh, on a choisi que le premier niveau de MAE, celui qui prenne le plus, euh, le plus, et qui a surtout des contraintes par rapport aux dates de fauchage dans notre euh, dispositif. Et ils ont une obligation de moyens. J'adhère, je ne je peux, euh, peux pas faucher mes parcelles en juin, en mai, par exemple. Enfin, je ne peux pas faucher mes parcelles en mai, mais euh, j'ai rien de conséquent sur les oiseaux. Après, on fait un premier déméring, ensuite, on part manger. Ensuite, on revient l'après-midi, on refait une deuxième session, où là, on commence par leur dire, voilà, les MAE, on les eu sur la table, qu'est-ce que vous voulez comme on, leur, on leur propose différentes solutions. Donc, toujours la MAE, ils peuvent garder la MAE classique. Prendre une, une MAE bonus, où en fait, ils ont une plus-value s'ils travaillent ensemble pour essayer de gérer le territoire. Et euh, ils pouvaient créer donc, des, des GI2E, euh, voire euh, autre chose. Ils sont focalisés sur les GI2E, sachant que le GI2E, ils mettaient ce qu'ils voulaient comme règle. Par contre, du coup, là, on était passé sur une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'à la fin, ils n'avaient leur, fi leur retour financier que si ils avaient préservé une certaine quantité d'oiseaux. Voilà. Et après, on faisait un débriefing de la, jo de la journée complète. Alors, du coup, ce que, pour la session du matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien vu, et bien j'ai quelques exemples, euh, où euh, ben les oiseaux c'était pas leur, euh, leur préoccupation euh, première ça c'est clair il y a eu un petit peu d'oiseaux euh, fauchés de piétinés euh, puis volontairement hein, parce que on, nous on, quand ils décident de mettre leur, euh, leur tracteur ou les vaches euh, nous par moment on met des oiseaux sur des parcelles donc ils savent pertinemment qu'ils ont un oiseau sur leur parcelle et euh, ils mettent le tracteur à côté sans aucun remords et euh, du coup on voit bien que c'était pas le, le cœur de le, leur préoccupation L'après-midi, donc, ils ont décidé de fonctionner en GIE, pardon. Et euh, du coup, ils ont fait deux GIE, un GIE sur le, une, par association de syndicats de marais. Et là, en fait, ça a considérablement euh, changé les choses. Ils ont, pour certains, même un groupe a carrément fait du col ils ont mis tous leurs tracteurs ensemble, toutes leurs vaches ensemble, et ils, dis ils, ont, ils ont discuté euh, de ce qu'ils faisaient euh, collectivement sur leur, sur leur partie de marais. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que, donc, quelques résultats, c'est que entre le matin et la session du matin qui était où ils avaient beaucoup, euh, les agriculteurs avaient un comportement bien individuel où ils étaient simplement euh, donc les agriculteurs c'est les carrés donc ils étaient vraiment dans une dimension indi individuelle où l'oiseau c'était un piaf pff, on s'en fichait un peu et ils étaient simplement intéressés par il euh, bah, faut que je produise euh, des animaux donc du coup euh, il faut que je fauche euh, que je récolte de la luzerne pour euh, éviter d'avoir acheté des stocks pour pouvoir euh, euh, nourrir mes animaux avec mon, mon herbe pendant, le, pendant la période hivernale. Et du coup, les oiseaux, je m'en fichais un peu. Et le naturaliste, lui, il avait une dimension collective, il a essayé quand même de faire quelque chose de, directement à l'échelle collective, mais il ne parlait pas le même langage. Lui, il était branché production d'habitat puis niveau espèces, il faut ci, il faut ça, etc. Du coup, il ne se rencontrait pas, en fait. Il ne parlait pas le même langage. Et ce qu'on a vu, c'est que dans l'après-midi, ils sont tous arrivés au milieu, c'est-à-dire qu'en fait, le... Le naturaliste a changé son discours un peu, il est passé d'un discours sur les habitats à un discours sur la, la production animale et du, coup, du point de vue de l'oiseau. Qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai des oiseaux Qu'est-ce qui, qui est compatible avec votre, votre fonctionnement Et les agriculteurs ont aussi fait ce chemin-là, c'est-à-dire qu'ils ont aussi considéré que l'oiseau, c'était comme un, un bœuf. Et du coup, je, le, je fais en sorte que d'avoir quelque chose qui satisfait ce, son... Son, sa production et tout en maintenant quand même euh, des choses qui qui satisfont ma production euh, première qui est l'élevage. Et du coup, ils se sont retrouvés et là on ne parlait plus de piaf, on parlait d'oiseaux, mais on s'en fichait que ce soit un courlis, enfin pas un il en avait pas, un chevalier gambette ou un vanneau voilà, on essayait globalement de raisonner sur les oiseaux, ils ont fait beaucoup plus d'attention. Ils ont même un petit peu joué parce qu'ils ont eu tendance comme il y avait certains qui étaient sur les, qui avaient des parcelles sur deux sur deux GIE. Euh, ils avaient bien compris qu'il fallait qu'ils essayent d'avoir un, un bon état sur leur parcelle euh, alors, donc du coup de temps en temps ils avaient tendance à, à faucher plutôt sur le, le, le, le, le, le, le GIE d'à côté pour maintenir un bon état sur leur parcelle à eux mais les autres faisaient la même chose donc du coup ça s'est et en fait ce qu'ils n'avaient pas compris dans le jeu c'est que ok l'obligation de résultat il y en a sauf que c'était pas individualisé par GIE c'était globalement sur tout le territoire. Donc, s'il y a un GE qui était super bon, mais que l'autre était super pourri parce qu'ils euh, n'avaient pas fait le, bien fait les choses, c'était tout le monde qui était pénalisé. Donc, euh, voilà. Mais du coup, ils ont eu, ils ont eu vraiment une, euh, un, un changement sur la façon de, de, de concevoir l'oiseau, de, de prendre en considération. Et autre, un autre résultat sur l'interaction entre les participants. Donc, ça c'est au début, ça, c'est les, les interactions qu'ils avaient dans la vie réelle. Donc, le 8, c'est le, le type de la L.P.O 1 et 7, c'est les deux agriculteurs qui étaient présidents de syndicats d'eau aussi, dans la vie réelle. Et puis les autres, c'est des agriculteurs euh, standards. Donc le numéro 2 a disparu dans des analyses, parce qu'en fait, il n'était plus là l'après-midi. Il a eu un problème familial, donc il a dû partir. Donc du coup, on l'a euh, enlevé de tous les, les résultats. Mais du coup, ils ne se connaissaient pas, très, pas beaucoup, en fait, les agriculteurs. Et ce qu'on voit, c'est que là, dans l'après-midi, le matin, en fait, euh, sur les oiseaux, il y a eu pas mal de discussions, le 8, donc la LPO a beaucoup discuté avec les présidents de syndicats pour essayer en se disant que ça va, ça va faire en sorte que j'ai des bons niveaux d'eau pour qu'ensuite ça, ça suive. Mais il avait peu d'interactions avec certains agriculteurs, excepté euh, les deux agriculteurs qui étaient censés gérer sa partie euh, réserve, parce qu'il lui fallait des éleveurs pour, euh, pour gérer sa réserve. Mais disons les autres, c'était pas... Euh pas, pas beaucoup d'interactions. Et puis, euh, la, la session d'après-midi, euh, bah, les oiseaux, on voit qu'ils ont... La discussion autour des oiseaux est beaucoup plus importante et beaucoup plus, euh, beaucoup plus partagée. Le, le numéro 8, là, a beaucoup interagi avec tout le monde, de même que les présidents de syndicats autour de cette question d'oiseaux. Et pour le reste aussi sur les questions sur les cultures et les prairies, euh, là aussi on voit qu'il y a eu une augmentation des des, des discussions collectives. Euh, C'était vraiment flagrant, même s'ils étaient tous autour du plateau dès le matin, ils viennent poser des choses et on avait imaginé qu'ils resteraient dans leur, euh, sur leur table qui, qui symbolisait leur exploitation agricole. Oui, ils ont été au début pour essayer de récup pour récupérer les sous et puis le, les, les informations. Et après ils ont passé euh, toute la journée autour du plateau central où il y avait le, la projection du... Du, du, du plateau de jeu et euh, où ils posaient leurs vaches sur des cases etc et du coup ils ont énormément beaucoup plus discuté l'après-midi autour des oiseaux de tout, de, enfin, on voit que le, le fait de réfléchir, de se dire attends on, on change de ce dispositif, on essaye d'imaginer des choses ça les a beaucoup euh, intéressés en termes de conclusion donc, du coup juste vous euh, dire que donc, le jeu a été particulièrement apprécié par les participants ils y ont vu un intérêt justement pour discuter euh, collectivement de, ce, de cette euh, question et si on, quand on a analysé un petit peu le, débrief, enfin le, le jeu plus le débriefing qui a été fait sur le terrain, puisque Pierre-Yves est retourné voir les agriculteurs après le jeu, on, on voit qu'ils se sont... En fait, ils raisonnent la biodiversité, enfin la biodiversité, ils raisonnent tout d'un point de vue économique. Et du coup, ils essayent au maximum de réduire leurs coûts à tous les niveaux, donc ils ne renouvellent pas le matériel, etc. parce qu'ils ont beaucoup de problèmes financiers et du coup bah, les oiseaux ce n'est pas quelque chose qui rentre dans leur modèle économique, c'est pas la, leur priorité. La MAE, elle est perçue comme un salaire. En fait, euh, s'ils n'ont pas la MAE, euh, vu ce que leur apporte l'élevage, ils n'ont ils ont rien. Donc euh, du coup c'est vraiment euh, la MAE qui leur fait le, leur salaire, qui leur permet de vivre, euh, d'envoyer les enfants à l'école, de les nourrir, de les habiller, d'acheter une voiture, etc. C'est le, le fonds de roulement euh, classique et euh, du coup en fait euh, ils considèrent que c'est un petit peu euh, dommage d'avoir euh, en fait ils, ils consacrent un tiers du temps seulement en culture alors que c'est les cultures qui leur rapportent euh, deux tiers des bénéfices et du coup euh, ils auraient euh, certains regrettent en fait de pas avoir euh, labouré leur pâturage pendant que c'était encore euh, autorisé parce que euh, ils s'en sortent pas financièrement euh, euh, dans ce dispositif et euh, du coup, euh, ils voudraient euh, disposer encore plus de terres cultivables. S'ils si pouvaient le faire, ils seraient bien contents. Et euh, ils sont beaucoup sur la discussion autour de l'intérêt de fertiliser les parcelles de prairies et de les faucher tôt pour améliorer les résultats économiques. Parce que si... Quand ils fertilisent les parcelles ils ont une, plus, une production d'herbe beaucoup plus importante donc du fou, beaucoup plus de fourrage et pareil s'ils si fauchent en mai ce que leur interdit la MAE, ils ont un fourrage de meilleure qualité qui est beaucoup plus intéressant pour les, pour les animaux donc là on les, on les contraint dans un système où ils n'ont pas suffisamment de fourrage, ils ont un fourrage de pas très bonne qualité euh, vraiment pourri de certaines années quand, avec la sécheresse etc parce couche trop tard et du coup ça les oblige à faire des compléments alimentaires qui leur coûtent de l'argent donc ça c'est un cercle vicieux quoi donc euh, en gros euh, si certains des agriculteurs qu'on a vus là euh, ils, ils ont envie d'abandonner l'élevage pour pouvoir avoir euh, des choses qui soient enfin les cultures c'est ce qui leur apporte c'est ce qui leur permet de vivre et l'élevage donc les oiseaux c'est pas forcément le leur, euh, leur euh, tasse de thé. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, ils, ils ont envie d'être un, euh, un peu plus moteurs sur la, sur la gestion. En gros, on leur dit, ils nous disent, laissez-nous travailler, arrêtez de nous coller des contraintes, ceci, cela, et nous, on gérera les oiseaux de façon correcte, si on nous autorise à faire, euh, à faire ce, qu ce qui est intéressant pour nous. D'ailleurs, on le voit bien dans le jeu, parce que on leur a laissé carte blanche par rapport à, à la, justement à la gestion euh, dans le cadre du GIE, ils ont eu un petit temps d'adaptation parce qu'au début, donc GIE c'est je peux faire ce que je veux, et il y en a un qui, qui voulait euh, faucher en mai puis qui a dit ah non je peux pas parce que la, ça m je peux pas et la, la MAE m'interdit de faucher en, en mai et puis ils se sont tous regardés, ils disaient bah oui mais non mais on a fait sauter la MAE puisqu'on a dit qu'on faisait notre propre règles vas-y, on, va, on, va, on va on va faucher en, en mai et ils ont quand même réussi dans, dans la session de jeu à augmenter la à maintenir ou augmenter la la production d'oiseaux, donc avec leurs règles ils ont réussi à s'organiser pour que ça... que ne pas scratcher tous les oiseaux. Donc c'était quand même bien. Donc juste pour un petit point sur le jeu aussi, c'est que, donc le jeu il est intéressant de notre point de vue, mais en fait il y a des améliorations par rapport à la jouabilité, parce que, en fait, c'est une galère pas possible d'avoir des trucs à poser sur des plateaux, parce que du coup ils posent des cas, ils posent des trucs sur des cases, donc nous il faut qu'on on voit ce qu'ils ont posé sur des cases, et puis euh, donc on regarde et puis euh, on fait pas quand on tourne le dos, et hop, ils ont enlevé une vache, ils ont mis une autre vache euh, ailleurs, etc. Et du coup, on n'est jamais raccord avec ce qu'ils font. Donc du coup, moi, ce que j'aimerais essayer de, de développer, c'est un truc qui permet de faire une saisie automatique des décisions des joueurs. Là, ils posent leur truc, on leur dit, hop, il faut lever les mains, et puis, boum, on fait quelque chose qui permet de récupérer les données euh, et de gagner du temps, justement, sur euh, l'interface, la, la saisie des données, parce que là, c'est épouvantable. Voilà. Mmh. Et ça nous permettrait de jouer plus d'années, en fait, parce qu'on perd beaucoup de temps à... Alors eux, ce n'est pas du temps perdu pour eux, parce qu'ils discutent entre eux, ils sont contents. Euh, mais du coup, euh, nous, ça nous permettrait de faire beaucoup plus d'années euh, que ce qu'il y a actuellement. Voilà. J'ai euh, une dernière diapo, c'était juste pour vous dire que, si vous voulez avoir des infos sur la modélisation d'accompagnement, il y a plein de possibilités. Merci.